Bonjour, vous êtes sur le point de regarder une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une de mes compos mais jouée par un orchestre, un véritable orchestre donc c'est un truc de fou pour plus d'informations, eh ben, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie précédemment et qui s'appelle sûrement Composition marche au où je présente le contexte justement donc là ce que vous allez regarder c'est le concert des 30 ans de l'harmonie la... de au biéroise, qui m'a commandé ce morceau euh, j'étais là pour présenter un petit peu le, la pièce et, euh, et donc bah, vous verrez un petit peu comment ça a été euh, rendu donc vous verrez le rendu n'est pas forcément le même puisque évidemment euh, c'est des musiciens qui l'ont joué qui ont des niveaux euh, pas toujours euh, pro il y a des, il y a des, il y a des jeunes hein, en formation qui, euh, qui ont joué ça en plus de ça il y a eu des... au niveau de la partition j'aurais pu améliorer les choses pour que la partition soit plus claire je pense notamment à la batterie euh, voilà, qui manque cruellement du coup à cette représentation donc euh, désolé mais je ferai mieux par la suite en tout cas, vous avez une vision de ce que ça a rendu, et puis j'étais très fier et très ému d'être là et de voir ça, parce que franchement, je connais des compositeurs qui... Comme moi, aimerait bien voir ces morceaux joués par un vrai orchestre. Et bah moi, j'ai eu cette chance. Vous verrez donc cette vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, sachez juste que c'était un moment très important pour moi. J'étais très fier que ça arrive. Euh, ben bah voilà. Bah, laissez un commentaire. J'aime euh, toujours lire vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère vous voir nombreux et nombreuses pour la suite des vidéos de la chaîne. A plus Alors pour le prochain morceau, on a la chance d'avoir... Un compositeur vivant. <rit> C'est rare, il y a des jours. Et, en même temps, dans la salle. Bon là, il est en train de sa euh, caméra. Et le bah, il est mécanicien, photographe, cinéaste et compositeur. Donc le prochain morceau s'appelle la, la marche au carboise. Et je laisse la parole au créateur. Que dis-je Au créateur Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour tout le monde, merci d'être ici. Moi, je suis très content d'être là puisque c'est moi qui ai composé l'œuvre que vous allez entendre ici. Enfin, l'œuvre, c'est un bien grand mot. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Clément Barouin. En plus de mon activité, j'anime une chaîne YouTube sur YouTube où je, je fais des vidéos qui décryptent un peu les, les musiques symphoniques, notamment les musiques de films. Mais je fais aussi euh, des compositions pour euh, des, des projets euh, divers et variés, notamment euh, pour, euh, bah, pour cet orchestre qui m'a contacté, et ça a été un grand plaisir pour moi, puisque c'est la première fois en fait, qu'une euh, qu de mes compositions va être jouée par un vrai orchestre. Alors du coup, c'est un petit bout de début de rêve qui commence à se réaliser. C'est euh, pour ça que je suis un peu intimidé là, mais je suis super heureux. Euh, pour parler rapidement de, de la pièce, euh, en fait, euh, quand elle m'a été commandée, on avait euh, voulu euh, une pièce entraînante, dynamique, euh, enjouée pour, pour célébrer passer 30 ans de l'harmonie. Et donc j'ai eu, euh, euh, enfin, j'ai écrit ce thème que vous allez entendre, qui est un peu syncopé, donc en, en contretemps histoire de dynamiser euh, l'ensemble. Et euh, puis en fait après, je me suis juste laissé porter par mon inspiration, et c'est pour ça que vous allez entendre euh, vers la fin de, de Morceaux, ça, ça, le ton change un peu, mais euh, voilà, je, je me suis laissé libre cours euh, à ce moment-là. Euh, bah, pour terminer, bah, je le redis, je suis très content d'être ici et je vais remercier tous les musiciens. Je ne l'ai pas fait hier soir quand je vous ai lu. Merci beaucoup de, de jouer ce que j'ai écrit. Euh, merci à l'orchestre qui m'a commandé le morceau et puis merci à vous qui allez l'écouter. Voilà, je souhaite un, encore un très bon anniversaire à l'harmonie et voici la marche au Guerroise. Thank you. Thank you.